Bonjour. Bonjour tout le monde. Comment ça va Vous m'entendez Vous me voyez J'attends vos messages. Hola, ¿cómo están Estoy esperando los mensajes para ver si me ven. Je ne vois. Ah oui, je vois. Bonjour Jahaira comment ça va comment ça va ah oui je vois je vois viviane samira comment ça va ouais, je suis contente d'être de retour c'est la fin de mes vacances donc ça veut dire que je suis avec vous pour le cours de français ya se acabaron mis vacaciones otra vez vuelvo a estar con ustedes para los cursos de français. los jueves donc on va retourner euh, à l'horaire habituelle. Moi, c'est le jeudi et David, c'est tous les mardis. Et euh, donc, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont déjà connectées. Euh, donc, je vous propose de commencer. Euh, Podemos pasar à la pantalla completa, por favor, Jen. On attend pour changer un plein écran. Donc, vu, je vois beaucoup, beaucoup de personnes qui se connectent. Et je suis très contente, comme vous savez. Hugo, Karen, Luis Cogodio, Cindy, Nicolas, César. Bienvenue à nouveau euh, à ces cours. Donc, aujourd'hui, on se retrouve, c'est notre 12e cours. Nuestro curso 2, esta vez. Euh, je vois, il y a des soucis pour passer en plein écran. Ok, c'est bon. Donc, comme d'habitude, euh, l'adresse de notre blog, cours-offrancees-newblogspot.com, euh, c'est là où vous allez trouver des exercices de la présentation des cours précédents, ainsi que les liens vers les vidéos de Colombianos Unis. Alors, en le blog, ce que nous faisons, c'est que, en plus de mettre le PDF et la présentation de Google Drive, nous mettons aussi le link pour qu'ils trouviez facilement la vidéo de Colombianos Unis. Et donc, je vous propose de commencer. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est la semaine 6 sur 24. Euh, on est jeudi avec moi et tous les cours sont enregistrés. Tous les cours sont enregistrés. En donde en la de Colombia, no Pour les nouveaux. Donc, on va commencer et on va réviser. Qu'est-ce que vous avez vu avec David le mardi Donc, on va parler sur nos pays de provenance. Nos pays de provenance. Donc, ce que je vous propose de faire... Euh, c'est « d'où viennent ces personnes ?». D'où viennent ces personnes On va pratiquer le verbe « venir de ».« Venir de ».« Venir de. de donde vengo ?». L'idée, c'est que je vous propose des noms des personnes et vous, vous allez m'aider à conjuguer correctement les verbes « venir ». Donc, pour le premier, « Mario Balotelli, Balotelli Italie ». Comment on va conjuguer le verbe « venir de » Ok, je vois que Hugo répond, mais il te manque euh, comment tu vas écrire « de ».« Venir de »,« venir de »,« venir de ». C'est ça qui me manque, parce qu'on ne me dit pas, Hugo, on ne dit pas « Mario, télé vient d'Italie. »« De donde viennent? Do Yo vengo know de ». Donc, comment est-ce que tu vas écrire « venir de » Donc, je vois Floricel Rollero, oui, très bien. Cindy hmm. Navarrete, bravo, c'est la bonne réponse. Donc, Mario Balotelli, bien, d'Italie. D'Italie avec D apostrophe. Pourquoi Parce que Italie commence par voyelle, donc le 2, on va le transformer en D apostrophe. Oui. Donc, Adriana, ce n'est pas de avec de parce que Italie commence par voyelle. Comme Italia commence par vocale, solo vamos a poner des apostrophes. Mario Valotelli vient d'Italie. Qui est Mario Valotelli C'est un, un joueur de football. Encore. Donc, la deuxième. David et moi, nous, Colombie. Comment vous allez conjuguer le verbe venir de C'est David et moi. Nous, comment vous allez conjuguer le verbe venir de avec nous Comment se conjugue le verbe venir de con nous Nous venons de Colombie. Très bien, Luz. Luz, Luz Cecilia Silva. Bravo. Euh, nous venons Colombie. Hugo, il te manque encore le, le de, venir de. Quand tu viennes de un pays, Como en español lo conjugamos así, yo vengo de Colombia, yo vengo de Italia. Solo que en español, nosotros no cambiamos esa parte de de. Mientras que en francés, ese artículo de se va a cambiar dependiendo de lo que sigue. Nous venons de Colombia. Bravo, je vois. Nous venons de Colombia. Ici, tu, Monaco. ¿Cómo vous allez conjuguer avec tu? comme vous allez conjuguer avec tu. Tu, Monaco. Tu viens des Monaco. Oui, très bien. Tu viens de Monaco. Pour rappel, David, vous avait expliqué ça, moi aussi. Il y a des pays ou certains pays qui n'ont portent pas euh, d'articles de, euh, de vente. On a l'Italie, on a la Colombie, mais on a Monaco. Monaco n'a pas d'article. Donc, la règle, c'est quoi Quand un pays n'a pas d'article, on va utiliser « de » comme euh, pour les pays féminins. Donc, tu viens de Monaco. Et ensuite, « je »« Mexique ».« Je »« Mexique ». Comment vous allez le conjuguer ?« Je »« Mexique ». Comment on va conjuguer avec « Mexique » Faut penser est-ce que Mexique c'est un pays masculin ou un pays féminin? Attention, attention, Adriana et José, c'était une piège. C'est une piège parce que souvenez-vous, comment sont les pays féminins? Donc, les pays féminins, ce sont le pays qui finissent par eux. Or, le Mexique c'est un pays masculin parce que c'est une. Euh, tout simplement, c'est juste une irrégularité, une exception. México es masculino en francés a se et e, es una eh, exception. Je viens du Mexique. Je viens du Mexique. Parce que ce n'est pas la Mexique, c'est le Mexique. Le Mexique. Je viens du Mexique. Oui, je vois que plein de personnes ont, ont tombé sur les pièges. Varios commencé à. A... cayeron en la trampa, parce es que México, comme Colombia, termina comme Italie. Mais le problème est que México est un pays masculin. C'est le Mexique et pas la Mexique. C'est le Mexique. Donc je dis, je viens du Mexique. Ensuite, Lucia et toi, vous, Venezuela. Ou elle pense, il te manque la conjugation de venir. Daniela Combaliza, très bien. Donc, Lucia et toi, vous venez du Venezuela. Venezuela, c'est un pays masculin. Pareil. Euh, attention, Hugo, à nouveau. À chaque fois, vous allez construire les verbes venir de. Il faut faire attention à voir si les pays qui y arrivent, c'est un pays masculin, féminin ou euh, un pays pluriel, par exemple. Dans ces cas, le mot « de » va changer. Donc, c'est pour ça qu'on dit « vous venez de » de Venezuela. Carlos, Cindy, bravo, vous venez de Venezuela. De Venezuela. Parce que c'est le Venezuela. Le Venezuela. C'est un pays masculin. Ensuite, Tom Hanks et Will Smith, comment on va les conjuguer C'est « il ». Ça, c'est « il ».« Il » au pluriel. Comment on va conjuguer « il » C'est comme si vous voilà voulez « l'adios ». Tom Hanks et Will Smith sont « edios ». Comment vous allez conjuguer « venir de » avec Oui, très bien. Vous êtes au taquet. Daniela, tu as eu un petit problème. Là, « États-Unis, c'est un pays pluriel, donc c'est les États-Unis, et donc c'est euh, l'ici qui, qui est correct. On dit bien des États-Unis, des États-Unis, parce que c'est les États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays pluriel, tout comme le Pays-Bas ou les Philippines. Viennent, viennent des États-Unis. Maria Fernanda. Donc, ce n'est pas bénon de parce que, euh, on n'a pas rajouté nous. Et euh, c'est il parce que moi, je ne suis pas ni Tom Hanks ni Will Smith. Je ne ni Tom Hanks ni Will Smith. C'est pour ça que nous prenons la conjugation de ellos. Bien et pas benu. Ils viennent des États-Unis. Je vois que euh, pour la plupart, c'est... Euh, c'est correct, vous l'avez euh, compris. Pour ceux qui ont encore des soucis, je vous recommande d'aller à la fin de la vidéo de David de mardi pour voir à nouveau euh, la présentation et aussi regarder les règles pour venir de. Mais je vais Comment on va venir de Comment on va conjuguer Quand on de » Apóstrofe es porque el país comienza por uh, vocal, como Italia, como Irak, como España. Cuando vamos a colocar de, de, esta palabrita, es cuando un país es femenino o cuando un país no lleva artículo, como Mónaco, como Madagascar, como Cuba, son países que no llevan artículo. Y para eso vamos a utilizar de. Pour le contrario, nous allons utiliser du quand un pays est masculin, comme le Mexique ou comme le Venezuela. Et quand nous allons utiliser de, se prononce de. des »,« e de, s se prononce de. Quand un país es plural, como los Estados los pays est plural, comme les États-Unis, les Pays-Bas, les Philippines, par exemple. Esses sont les règles. Mais si vous voulez voir la théorie complète, je vous recommande de voir la présentation de David. D'accord. Bah, donc, on va commencer. Que allons-nous voir aujourd'hui? Qu'allons-nous voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on est le jeudi 19 août 2021. Et qu'est-ce qu'on va faire en premier? D'abord, on va faire une lecture. On va voir les points cardinaux. Et on va continuer à travailler le thème de l'espace géographique. Comment on va le faire On va s'informer sur un lieu. Vous allez voir, j'ai un petit lieu, une petite ville, pas très petite, mais quand même, qui est très sympa, que j'aime bien et que vous allez découvrir avec moi. Donc, c'est parti Pour aujourd'hui, je vous propose à nouveau une lecture sur le, les villes françaises du podcast Français Facile. Vous l'avez commencé avec ma, David le mardi dernier. Hoy les propongo propose une lecture qui s'appelle Les villes françaises, viene vient podcast Français Facile. Et c'est une lecture que vous habían commencé avec David la et le martes dernier, quand nous parlons de Paris, la Provence et la Provence. Vous vous souvenez Vous vous souvenez de Paris, Paris et Provence Vous vous souvenez de Paris, Provincia et Provence Le vous, vous Je ne sais pas si vous étiez tous là. Oui, je vois qu'elle ici euh, se rappelle, se souvient. Donc, comme d'habitude, comme, comme a fait David le mardi dernier, je me laisse un petit peu de temps. Pour que vous regardez la lecture et ensuite je vais lire. Prêtez surtout attention aux mots qui sont soulignés en gras. Je veux que vous fassiez attention à ça parce que ça va nous donner une introduction à ce qu'on va faire par la suite. quest entonces que vous avez le temps de voir la lecture? Traten de lire, Traten de voir comment se prononcent les paroles con lo que ya David les ha explicado de cómo pronunciar las reglas de la gramática. Y después yo voy a leer. Lo que quiero que pongan atención es sobre todo a las palabras que están uh, subrayadas como negrilla. ¿De acuerdo? Yo les voy a dejar de temps, Un minuto, dos minutos. Ok, bah donc je vais commencer à lire on va les lire par partie et je vais vous expliquer à chaque fois euh, un peu du contexte D'accord Donc on va commencer Dans le nord de la France il y a une ville qui s'appelle Lille C'est une ville proche de la Belgique dans l'ouest de la France, près de l'océan Atlantique, il y a Nantes. Et dans le sud-ouest, il y a Bordeaux. La région de Bordeaux est très célèbre pour ses vent. Dans le sud-est, les grandes villes sont Marseille, Nice et Toulon. Marseille est très connue pour sa bouillabaisse, mais aussi pour son équipe de football, l'OM. Dans l'est de la France, il y a la ville des Lyons, qui est située dans le département du Rhône. C'est une ville très dynamique sur le plan économique, culturel et sportif. D'accord, je vais commencer à lire par la première partie. Donc, c'est les premiers paragraphes. Dans le nord de la France, il y a une ville qui s'appelle Lille. C'est une ville proche de la Belgique. Dans l'ouest de la France, près de l'océan Atlantique, il y a Nantes. Et dans le sud-ouest, il y a Bordeaux. La région des Bordeaux est très célèbre pour ses vents. Est-ce que vous connaissez les trois villes que j'ai déjà présentées Est-ce que vous connaissez ou vous avez déjà entendu parler de ces trois villes Lille, Nantes... Et Bordeaux. Est-ce que vous connaissez ou vous avez déjà entendu parler de ces trois villes? Ya han escuchado estas ciudades o nunca habían escuchado hablar de estas ciudades? Ou vous connaissez comme euh, certains Parisiens qui est Paris. Dites-moi. Oui, je vois que oui. Clara, elle connaît pas, non? Avais jamais, tu n'avais jamais entendu parler des Lille ou des euh, Nantes ou des Bordeaux, Clara Je vois qu'il y a pas mal qui connaissent. J'ai jamais. Oui, Cindy, dit oui, elles sont très connues. Il ouais, y a certains qui ne connaissent pas. Pour la petite anecdote, une anecdote, moi, j'habite à Lille. J'habite à Lille. Je n'habite pas à Paris. J'habite à Lille. Nantes, c'est à l'ouest. Et au sud-ouest, il y a Bordeaux. Ok, dans les commentaires à la, TV, à la télé. Ok. Donc, on va passer à la suivante. Dans le sud-est, les grandes îles sont Marseille, Nice et Toulon. Marseille est très connue pour sa bouillabaisse, mais aussi pour son équipe de football, l'OM. OK, donc j'ai vu déjà une question, c'est quoi la bouillabaisse La bouillabaisse, c'est une soupe de poisson. La bouillabaisse es una sopa de pescado que trae muchos pescados diferentes y es muy típica de la región del sudeste, sobre todo en Marsella. Eso es la bouillabaisse, es como una sopa de pescado. Se dice que es como la sopa con los pescados eh, que ya no están buenos o las cabezas de pescado o eh, las partes no tan buenas de, del pescado. Pero en muchos lugares venden la bouillabaisse demasiado costosa. O sea que algunos dicen que es un, un, un repas pas cher, y a ciertos otros que le van hiper En los locales dicen que esto es un, una sopa que no es tan costosa, pero en los restaurantes como... Para traer a los turistas, muchas veces te venden este plato muy costoso. Y je vois, Stephanie, elle avait parlé de Lille et son équipe de fútbol, parce que verdad, vrai, Lille a été champion de Ligue en 2021. Uh, no, es exactamente María Eugenia. No es una cazuela de mariscos. Es es un poco diferente. Es como una sopa roja y todo. La bouillabaisse. La bouillabaisse. Como si fuera una sopa de mariscos, pero tiene menos crema de leche como la conocemos en Colombia. En Colombia la, la cazuela tiene más como crema de leche y tú no puedes ver como los mariscos que sobresalen o los pedazos de pescado, porque a veces tienes también cola de pescado. Eh, en Colombia cuando hablamos de los mariscos son más que todo calamar, camarón, eh, almejas. Esa tiene de todo, o sea, tiene además de calamar, eh, mari, eh, almejas y este tipo de cosas también tiene colas de pescado y eh, creo que también tiene papa, pero tengo que buscar uh, Pré de Marseille, es vrai, Adriana, c'est la Provence c'est la des de champs de, de, de lavande. y uh, lo M, vous connaissez lo L'Olympique de Marseille, c'est l'équipe de fútbol de Marseille Olympique Marseille Olympique de Marseille, l'OM, ils sont très fiers, le, les Marseillais. Par exemple, les Parisiens et les, et les, et les Marseillais, ils se battent à cause de ces équipes de football, à cause du PSG et de l'OM. Euh, oui, et en plus de Marseille, il y a Nice et Toulon. Mais j'ai fait spéciale attention à Marseille parce que vous allez voir, on va voir où se trouve Marseille et qu'est-ce qu'on peut faire à Marseille. Et enfin, dans l'Est, dans l'Est de la France, il y a la ville des Lyons qui est située dans le département du Rhône. C'est une ville très dynamique sur le plan économique, culturel et sportif. Ici, il faut faire attention en tant qu'hispanophone, parce que moi aussi, j'ai fait des fois la faute. On a tendance à rajouter un « e » alors qu'il n'y a pas. En español, nosotros tendríamos tendencia a decir sportif, esportif como si hubiera una e. Or, il n'y a pas de e, on doit dire sportif, sportif, il n'y a pas de e, sportif, culturel y sportif. Um, uh, Rosenda, ¿las clases son gratuitas? Están ya puestas en la página de Colombianos Unes. Puedes encontrar las, eh, las clases en el blog. Ya están las presentaciones. Y los videos los puedes encontrar en la página de Colombianos Unes. En videos desde el 29 de junio. Happy searching. Je te souhaite de bonnes recherches. Ok. Um, vous me decir qué est ce son estos Nord, Oeste, ouest Sudeste, sud -est, est. ¿Qué son cesmos? ¿Cuáles son estas palabras? ¿Qué, qué significan estas palabras? Nord, Oeste, Sudeste, Sudwest, Sudeste, sud sud -est, est. ¿De cuándo hablamos? ¿De qué hablamos cuando decimos estas palabras? ¿De qué hablamos cuando decimos estas palabras? Nord o oh à l'ouest, au sud-ouest, au sud-est, à l'est. Point, situation géographique, coordonnées. Oui, donc, Hugo fait déjà la traduction, c'est bien. Coordenadas, pontos cardinales. Oui, c'est ça, c'est ça les mots corrects, c'est ça les mots directs. sont los pontos cardinales. En français, nous, la, nous les appelons alors... Les points cardinaux. Les points cardinaux. Ce sont les points cardinaux. À quoi ça sert? Donc, ça sert, comme vous le vous, à nous repérer dans l'espace pour voir la géographie où on est, euh, les coordonnées. C'est vrai. Donc, nous qui nous aident les points cardinaux à, à savoir, en un, quand nous sommes dans un espace, à où mirar et Cómo podemos ver eh, el espacio, saber, eh, saber cómo se dice esto ya en español, saber dónde estamos respecto al punto en el que nos encontramos. Estoy al este, estoy al oeste y cómo se, lo ubicamos. <susurra> Muchas gracias Adriana. Ubicamos, saber ubicarnos respecto al punto donde estamos. Ça se se repérer dans son donc, les points cardinaux, comme on l'avait vu déjà, donc, il y a le, le nord, le nord, l'est, le sud, l'ouest. Et je vous présente une petite carte de la France, toute sympathique, toute sympathique. C'est la France. Et on va commencer à se répérer par ville avec les points cardinaux. Donc, au nord, il y a l'île. « Au nord, il y a l'île. »« Au nord, il y a l'île. » On prononce « nord » et pas « nord ». On prononce « nord ».« Le nord, au nord, il y a l'île. »« Nord », c'est un mot masculin. « Le nord. »« Au nord, il y a l'île. »« À l'ouest, À l'ouest, il y a Nantes. » Mais aussi, il y a Rennes, il y a Tours, un peu. À l'ouest, il y a Nantes. Au sud-ouest, il y a Bordeaux. Au sud-ouest, il y a Bordeaux. Bordeaux, très célèbre pour ses vins. Mais aussi, il y a Toulouse. Quand on, passe, quand, quand on pense au sud-ouest français, on pense souvent à Toulouse. À Toulouse, la ville rose. On pense souvent à Toulouse aussi. Donc au sud-ouest, il y a Bordeaux, mais ceci, Toulouse. Au sud, au sud, si on regarde, si l'île c'est au nord, alors Montpellier c'est au sud. Au sud, il y a Montpellier. Au sud-est. Au sud-est, il y a Marseille, mais ceci Nice et Toulon. Toulon n'est pas ici dans la carte, mais c'est situé entre Marseille et Nice, un peu par ici. Ici, il y a Toulon, au sud-est. Après, à l'est, comme on avait parlé, il y a Lyon. À l'est, il y a Lyon. Et si on va dire au nord-est, par exemple, ici, au nord-est, nord-est, il y a Strasbourg. Strasbourg. En France, comme en Colombie, les pays se divisent par régions. Comme en Colombie, on divise la région Andina, Orinokia, Caribe, Pacífico. En France aussi, il y a la région Nord, euh, il y a la, les Grand Est. Et notamment les grands Est euh, recouvrent la région où il y a Strasbourg et euh, Metz. La Lorraine, l'Alsace. Et en France, cette région se nomme le Grand Est. Le Grand Est. Petite anecdote. Pour que vous commenciez maintenant, si vous venez en France ou si vous êtes déjà en France, si vous habitez, par exemple, à Paris, vous savez déjà, vous repérer pour savoir où se trouve Marseille ou bien où se trouve Rennes, où se trouve Lille, Strasbourg et plein d'autres villes. Vous pouvez dire ah oui j'habite à Paris et tu habites à Lille alors tu habites au nord de Paris ou bien uh, ah tu habites uh, à Montpellier alors tu habites au sud de Paris. Mm. Ya ustedes saben ahora además de savoir las ciudades de saber los países ahora también saben cómo ubicarse quand cuando están en un punto. Aquí yo les pongo ejemplos con Francia parce que c'est le pays où je vis et où nous sommes en train de faire ces lives. Mais si vous vivez en Medellin, vous savez dire au nord de Medellin, vous pouvez trouver euh, Cartagena, par exemple, euh, Barranquilla, et au sud, vous trouver, euh, au sud de la Colombie, vous pouvez trouver Leticia, à l'est, vous pouvez trouver euh, la région de Choc, à l'ouest. La région des Chocos, à l'est, vous pouvez trouver la région des Lorinokia. Et comme ça, vous pouvez parler avec d'autres personnes. Donc, maintenant, vous avez élargi à nouveau votre vocabulaire. Donc, bravo pour vous. Ok, donc on va continuer. Est-ce que c'est clair Est-ce que c'est clair pour vous Está claro ou no está claro C'est clair ou c'est pas clair Vous avez l'air de savoir. Oui, oui. Ok, c'est bien. On va continuer. Euh, on va continuer, oui. Donc, euh, ici, on avait parlé de quelque chose comme il y a Lille, il y a Nantes, il y a Bordeaux, comme ça. Tout à l'heure, sur la lecture, on avait parlé de C, on n'avait pas vu ce son, mais euh, ce type de mots s'appellent le présent, les présentatifs. Estos types de palabras se llaman los presentativos, les présentatifs. Les présentatifs, c'est, ce son et il y a. À quoi sert le présentatif Eh bien, comme le mot le dit, il sert à présenter et mettre en relief une personne, un objet ou un lieu. Mais aussi euh, pour décrire. Il sert aussi pour décrire. Donc, c'est l'objectif de ces types de mots. On va les utiliser pour présenter et euh, pour euh, décrire aussi. Je vous présente des exemples d'utilisation autres que ceux qu'on a déjà vus. C'est David, il est mon professeur de français. Il faut savoir que C'est euh, un synonyme de voici et voilà. Et c'est un synonyme de voici et voilà. Parce que si le dijéramos en espagnol, c'est comme « et aquí David » ou « aquí está David ». Voilà David, Ça, on pourrait dire c'est David ou voilà David. Il est mon professeur de français. On est en train de présenter David. Qui est David C'est David, il est mon professeur de français. Ce sont ce sont mes parents. Ils habitent à Medellín. Ce sont ce sont mes parents, ils habitent à Medellín. Ici, je pourrais dire, au lieu de dire euh, « ce sont », je pourrais dire « voilà mes parents ». Et « a qui mis padres ?»« A qui están mis padres ?»« Los estoy presentando. »« Ce sont mes parents, ils habitent à Medellín. » Et encore, les autres euh, exemples qu'on avait déjà eu avant. Dans le nord de la France, il y a une ville qui s'appelle Lille. C'est une ville proche de la Belgique. Donc, on avait dit que C sert à présenter et mettre en relief une personne, un objet ou un lieu, comme tout comme il y a, mais aussi, il sert à donner des descriptions. Nous ayons aussi à l'escrivain. Tout à l'heure, on parlait de l'île. Ici, on, on élargit un peu plus sur le sujet. Vamos a seguir profondisando. Euh, Qu'est-ce que l'île? Lille, lille c'est une ville proche de la Belgique. C'est une ville proche de la Belgique. On aurait pu dire l'ille l'île est une ville, et une ville proche de la Belgique. Mais ici, on a remplacé l'île par C. C'est une ville proche de la Belgique. Cette parole C nos sirve de euh, acá quand vamos va escribir. Et va utiliser l'île et une ville, bon, on va utiliser c'est une ville proche de la Belgique. Parce qu'on l'utilise comme mot des descriptions euh, pour une personne ou des choses. Après, on a une autre. Une autre. Dans l'est, il y a la ville de Lyon qui est située dans le département du Rhône. Du Rhône. C'est une ville très dynamique sur le plan économique, culturel et sportif. On avait déjà parlé beaucoup de C. Donc pourquoi on utilise il y a À quel moment on va utiliser il y a Il y a c'est souvent utilisé pour présenter un lieu. Para presentar lugares. Et surtout, Ilia, il y a pour vamos utilizar para hum, montrer, on va l'utiliser pour exprimer la présence ou l'existence de quelque chose. Vamos a montrer mostrar que algo existe ou que algo está présente. Por esto es que disons il y a parce qu'on dit en le nord de France, dans le nord de la France, il y a une ville qui s'appelle Lille. Hay una ciudad que se llama Lille. Pour présenter cette ville de Lille. On pourrait aussi dire il y a Lille. On peut dire « il y a une ville qui s'appelle Lille » ou bien « il y a Lille ». Comme on avait dit tout à l'heure, au nord, il y a Lille. À l'est, il y a Lyon. Au sud-est, il y a Marseille. On peut utiliser juste « il y a » plus la ville. Mais ici, on voulait donner un peu plus euh, des contextes. Une ville qui s'appelle Lille. Podemos decir una ciudad que se llama Lille, o bien, o, o, o hacerlo más simple y decir: Ilia Lille, hay un. Está Lille. Dans le nord de la France, está Lille, por ejemplo. Sí, Hugo, podrías decir que es esta. Está Lille. En el norte de Francia, está Lille. Ilia Lille. Pero también es: Ilia en ville, quizá, s'appelle Lille. Hay una ciudad. Es como: Ilia puede ser hay o está. Si Dans l'est, il y a la ville de Lyon, qui est située dans le département de Rhône. C'est une ville très dynamique sur le plan économique, culturel et sportif. Donc, c'est une ville très dynamique sur le plan économique, culturel et sportif. C'est la description de la ville de Lyon. Ici, on fait la description de la ville de Lyon. Adriana, oui, il y a la traduction littéraire. littéraire, littéraire. La traduction littérale en espagnol est Aïe. On peut aussi dire que dans la cuisine, il y a une table et quatre chaises. Tu es en train de décrire qu'est-ce qui se trouve dans la cuisine. Tu présentes qu'il y a une cocine. Aïe. Mais ça. Hay une mesa et quatre sillas, par exemple. Ou dans le jardin, il y a des arbres et des fleurs et uf, de, euh, des petits lapins. En el jardin, hay euh, árboles, flores des arbres, des fleurs et des petits Par exemple, si je vous donne... Si je vous donne... Euh, Comment c'est la construction avec ces types de présentatifs Donc, « c'est », on va l'utiliser tout le temps avec des noms singuliers. Vous avez vu ici, c'est « David », c'est une ville, c'est un nom singulier, une ville et une seule ville. « David », c'est une seule personne, euh, une table, il n'y a qu'une table. Hum. Ah, non, pas si, c'est une ville ». C'est, on va l'utiliser avec des noms singuliers. Alors que ce sont, on va l'utiliser avec des noms pluriels. Ce sont mes parents. Ça, c'est un nom pluriel. Ce sont, on va l'utiliser avec des noms pluriels. Ce sont mes parents. Ce sont mes amis. Euh, ce sont mes billets d'avion. Euh, comme ça. Ce sont pour les noms pluriels. Para los, para los sustantivos plurales. Mientras que c'est est para los sustantivos singulares. Et il y a, peu importe que ce soit en nom singulier ou pluriel, vous n'allez vous, vous pas changer les structures des il y a. Il y a, c'est tout le temps comme ça. Il y a une table ou bien il y a des chaises. Il y a une table ou il y a, il y a des chaises. Mais ça ne change pas la construcción de ilia, ilia siempre va a ser igual, siempre lo van a utilizar igual y no va a cambiar su construcción así si tengan eh, a sustantivos eh, singulares o sustantivos plurales, siempre va a conservar siempre la misma mm, estructura, mientras que se va a cambiar a se son si se vuelve un sustantivo plural, c'est très simple à utiliser et c'est très utile. C'est très utile. C'est très utile. parce que vous allez voir que cette parole, c'est surtout, la va commencer à voir beaucoup. Et c'est aussi il y a. Aujourd'hui, je vous ai donné une utilisation de ces présentatifs. Il, il y a aussi d'autres utilisations. Il y a, además de présenter lugares, oui, il y a beaucoup de lapins. Oui, c'est bien. Il y a beaucoup de lapins. Et Hugo, il y a une... Esto lo vamos a ver después, pero beaucoup nunca se utiliza. Beaucoup siempre tiene una construcción beaucoup de. Es decir, beaucoup plus de Beaucoup de e. De et Y non s, aunque sea plural. Esto es una construcción del francés. Oui. Tu dices beaucoup de. Beaucoup de de e, En vez de des copias de e, nada más. De, e, sin la s. Porque esa es una construcción del francés, pero el ejemplo está correcto. Um, ilia sí, on va l'utiliser beaucoup pour, pour parler du temps. Vamos a utilizarlo mucho para Ilia para hablar de, del tiempo, como si, eh, si hay lluvia, si hay... Eh, Sol, il y a du soleil, il y a de la pluie. Vamos a utilizar ilia. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a trabajar también los, los temas del de tiempo. uy oui, bravo Adriana, oui, c'est comme ça. Il y a beaucoup de lapas. Hay muchos uh, conejos, por ejemplo. Il y a beaucoup de lapin. Hay muchos conejos. Uh, il fait beau. Sí, el febo es como el que está haciendo buen tiempo, hace buen tiempo. Pero y día de la pluie es como hay lluvia. Eso se los voy a escribir ahorita, cuando pasemos al, a la sección de preguntas y respuestas. Así se los pongo y no se me olvida. y a de la pluie. ¿Es que hay otras preguntas antes de pasar al otro tema? Uh, Vamos a de todas formas revoir todo eso. Euh, à la fin, s'il y a plus de questions euh, plus difficiles, je pourrai vous répondre à, dans la section des questions-réponses. Hum, donc, gardez vos questions en tête si vous en avez et euh, on, va, on va passer au thème suivant. Donc, on va s'informer sur un lieu. S'informer sur un lieu. Et pour ça, je vous propose une petite activité. Nous allons informer sur un lieu, es un lieu et un lieu. Et je vous je traite une ville de laquelle nous sommes déjà C'est une ville dont on parle depuis tout à l'heure. Et c'est la ville de Marseille. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà eu l'opportunité d'aller à Marseille? Est-ce que, est que vous êtes déjà allé à Marseille? Alguno de vous déjà été à Marseille ou oh, a déjà entendu parler de Marseille. Alguno? Non, non, non, non. Non. Ok. Bon, bah, on va la découvrir à travers de l'écran. La vamos a découvrir à travers de la pantalla, parce que c'est pour ça que ça existe, l'Internet. Pour voyager, pour voyager même sans devoir s'y rendre. Vamos a viajar à esta ciudad sin tener que poner los pieds en la terre sur esta ciudad. C'est ça la magie de l'Internet. D'Internet. Donc, Marseille est la deuxième ville de France après Paris. Il y a environ... 870 000 habitants, le Marseillaises et les Marseillais. Donc, les Marseillaises et les Marseillais. C'est aussi l'un des plus grands ports de la mer Méditerranée. Marseille, la deuxième ville de France, après Paris. David, quand on était en train de préparer la présentation, m'a fait une petite blague qui disait... Les Lyonnais, ils ne sont pas contents. Cuando yo escribí esta presentación, David me hizo una, un pequeño chiste que decía los, la gente de Lyon no está contenta con esto. Porque Marseille y Lyon se bat por saber quién es la deuxième ciudad. Pero cuando digo Marseille la segunda ciudad de Francia, yo hablo de la taille y del número de habitantes. Marsella es la segunda ciudad de, de Francia después de París por la cantidad de habitantes en la ciudad y por la talla de la ciudad. Y uh, aussi, c'est aussi, a nouveau, c'est l'un plus grands ports de la mer méditerranée. Es uno de los más grandes puertos de la, mer, de la, de la del mar Mediterráneo. Esa es, es el viejo uh, puerto de Marsella. Et ici, là vous voyez ici, en haut, c'est la cathédrale euh, de Notre-Dame. Notre-Dame de, où j'oublie. Notre-Dame Marseille, ça s'appelle. Notre-Dame de la Garde. Notre-Dame de la Garde. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est la cathédrale de Notre-Dame de la Garde. Elle est très belle, c'est une cathédrale hyper belle parce que ici vous avez la Vierge Marie avec un vent d'or. C'est une statue de la Vierge Marie baignée en oeuvre. Et c'est le plus, le plus grand au point de la ville. C'est le point le plus alto de la ville. Marseille est une ville qui va comme une montagne subi. Et le point le plus haut est Notre-Dame de la Garde de la Garde, oui, Notre-Dame de la Garde. Um, et ici à côté, vous avez une photo des Calanque. calanques. Les no calanques ne sont pas exactement en Marseille, mais qu'elles sont juste à côté. très facile de en train ou même en bus. Et des calanques, on va parler tout à l'heure dans l'audio. Donc, préparez-vous pour écouter. On va écouter l'enregistrement et vous allez répondre aux questions après. Euh, bon, vous avez déjà une petite réponse. Bon, <rire> écouter l'audio et nous eh, allons répondre à a la question. Van allez répondre, vrai ou faux, aux questions. Est-ce que Gerardo et Macarena vivent au Mexique? Gerardo et Macarena sont à Marseille pour le week-end. Les propriétaires. Montre l'appartement sur le plan. Le plan, c'est quoi? C'est le map. a un synonyme de, de map. Le plan, c'est un synonyme de carte. Le plan. C'est un map. Gerardo et Macarena sont en voiture. Vous allez écouter et ensuite, on va répondre. Vous qu'il à de Ah, si Qu'est-ce qu'il y a à visiter à côté de l'appartement Regardez le plan. Ici, c'est l'appartement. Là, c'est le quartier du palier. Au sud, il y a le vieux port. Et à côté, le Mussem. C'est C'est à 10 minutes à pied. Et les Calanques Ah, c'est loin vous n'êtes pas en voiture Il y a des transports, le métro et le bus. Il y a aussi le bateau pour visiter le château d'If. Te gustaría visiter le château d'If d'Alexandre Dumas Vous êtes espagnol Oui, nous habitons en Espagne, à Malaga. Mon mari est mexicain de Puebla au Mexique. Moi, je suis colombienne de Medellín. Ah oui en Colombie. Eh bien moi, je suis marseillais. Bon, vous avez mon numéro de téléphone et mon email. Et là, une information touristique. Euh, je vois là, vous n'écoutez pas, mais n'os se escucha nada, no se escucha nada. Os escucha algo. Attendez, je vais voir avec euh... Voy a ver cómo les puedo colaborar. Casi nos escucha, vamos a ver, muy bajito. Espera. Uh. Un moment. On va voir quelqu'un qui peut nous aider. Et à la fin, je vais Vamos a ver si nos pueden ayudar con esto. Ya tengo el volumen en toda. Eh, Jen, ¿podrías por favor compartir el audio que te acabo de enviar con tu computador? Para ver si funciona mejor. Ya tengo el audio en todo el a todo volumen, todo el audio lo tengo a todo volumen, pero ustedes me dicen que no escuchan bien. Ah, ok, vamos a ver. Eh, otra vez, como siempre, yo tengo estos problemas técnicos, pero eh, voy a traer una solución, como siempre, el audio siempre lo escuchan lejos vamos a ver voy a traer, como siempre tengo siempre el plan B no van a escuchar mi voz en, eh, en audio pero van a escuchar el, la lectura y así van a, vamos a entender un momentico ya voy Entonces, uh, un montón de bien, a usted, ustedes a mí sí me escuchan bien, a mí si me escuchan bien, um, voy a leer un poquito, hay tres personas en este audio, entonces se los voy a, a leer y ustedes así van a poder ayudar a responder, pues y yo, les, y yo les voy a ayudar. Es triste, pues siempre tengo este problema. No sé por qué yo tengo este problema con el audio. Vamos a continuar. Entonces, hay una propietaria que se llama Laure. Él dice: «Et voilà pour la visite». Ensuite, hay Macarena que habla. Hablar Macarena. «J'aime beaucoup l'appartement. C'est parfait pour le week-end». Y la propietaria, Laure, le responde: «Est-ce que vous avez des questions?». Macarena responde uh, no y hay una persona más que es Gerardo no tengo voz de hombre pero lo voy a intentar ella sabe que visitar al lado del apartamento Macarena responde responde así qu'est-ce qu'il y a à visiter à côté qu'est-ce qu'il y a à visiter à côté del l'appartement? Es que la propriétaire leur responde la propriétaire. Regardez les plans. Regardez les plans. et le plan. Ici, c'est l'appartement. Là, c'est les quartiers du panier. Au sud, il y a les vieux ports. Et à côté, le Musem et la cathédrale des la major. C'est à dix minutes à pied. C'est ce que dit Laure. Laure dit, Regardez les plans. Ici, c'est l'appartement. Là, c'est le quartier du Panier. Au sud, il y a les vieux ports. Et à côté, les musées et la cathédrale de la Majeure. C'est à 10 minutes à pied. Macaria demande et les calanques. Auxquelles, leur la propriétaire répond. Ah, c'est c'est loin. Ah, c'est loin. Vous n'êtes pas en voiture Il y a des transports, le métro et les bus. Il y a aussi les bateaux pour visiter les châteaux d'If. Euh, leur répondent. Makahena avait demandé. Et les Calanques leur répondent. Assez loin, vous n'êtes pas en voiture. Il y a des transports, le métro et le bus. Il y a aussi les bateaux pour visiter les châteaux d'If. Macarena demande à Gerardo. Macarena le pregunta à Gerardo Te gustaría visiter le château d'If d'Alexandre Dumas Entonces, euh, le répond Vous êtes espagnol Macarena dit oui, nous habitons en Espagne, à Malaga. Macarena dit, oui, nous habitons en Espagne, à Malaga. Mon mari est mexicain, de Puebla au Mexique. Moi, je suis colombienne, de Medellin. Laure dit, ah oui, Medellín en Colombie. Eh bien, moi, je suis marseillaise. Bon, vous savez mon numéro de téléphone et mon email. Et là, les informations touristiques. Ok. Euh, désolé, je ne sais pas si vous avez compris. Euh, Entendieron un peu l'audio? Oui, lo que je lis. Qu'il y a des gens qui ont déjà répondu. Johanna Saria, elle a déjà répondu. Est-ce que vous pouvez entendre avec ce que vous avez dit? Gerardo et Macarena habitent au Mexique? C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux si Macarena et Gerardo habitent au Mexique? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Gerard de Macarena habite au Mexique. C'est faux, ouais. Faux, ouais. C'est vrai, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il dit, euh, quand elle demande Vous êtes espagnol Ils disent Oui, nous habitons en Espagne. Nous habitons en Espagne. Vivons en Espagne. Nous vivons en, euh, en México. Ils habitent au Mexique? Non. Ils habitent en Espagne. Ils habitent en Espagne. Oui, c'est bien. Bravo, Adriana. Uh, Gerardo et Macarena sont à Marseille pour le week-end? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Gerardo et Macarena sont à Marseille pour le week-end. Gerardo et Macarena sont à Marseille pour le week-end. Euh, Est-ce que le propriétaire montre l'appartement sur le plan? La troisième, les propriétaires montrent l'appartement sur le plan. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Oui, c'est vrai. C'est vrai. La troisième est vraie. Il dit euh, regarde le plan. Elle disait en la lecture. Elle dice en la lecture, regardez les plans. Bean le map. Est-ce que Gerardo et Macarena sont en voiture Est-ce que c'est vrai ou c'est faux Gerardo et Macarena sont en voiture C'est vrai ou c'est faux Maravillia dit c'est faux. C'est faux. Faux. Il y a quelqu'un qui dit qu'il est vrai, mais c'est bien, c'est faux. C'est faux parce que l'heure, elle dit... Euh, vous n'êtes pas en voiture. Vous n'êtes pas en voiture. vous n'êtes pas en en uh, car. Gracias Red Ormet, al principio puse eh, el audio pero al parecer no funcionó, pero tenemos hoy problemas técnicos también, entonces no podía cambiar todo hoy. Lo siento. Je suis désolée. Ok, euh, voilà. Donc, j'avais d'autres questions pour vous, mais on va passer parce que c'est déjà 20 h 2 et je voudrais savoir si vous avez déjà des questions. Tienen algunas preguntas. Attendez. Je vais passer direct ici. Si tienen preguntas o si hay de questions ou pas. quiero hacer ya la sección de preguntas y respuestas para saber eh, si podemos ver otro tema antes de hacer la actividad Adriana dit pas des questions pas de questions si tú no tienes preguntas, Adriana, tú dices así. Euh, je n'ai pas... Je n'ai pas de questions. Je n'ai pas de questions. Je n'ai pas de questions. La ubicación es diferente a las preposiciones. Uh, ¿Cómo así? No entiendo lo de María. María, Esme, ¿qué quieres decir con uh, si la ubicación es diferente? Uh, je pas de question. No entendí tu pregunta, María Esme, si podrías decirme más porque no entiendo. Luz Lucela dice, yo no entiendo muy bien cómo se usa el pronombre on. Entonces, Luz, Luz Lucela, on es un reemplazo de n, de nosotros, de nosotros, pero eh, lo utilizas con la conjugación de il. Entonces, en realidad, cuando tú vas a hacer conjugaciones, tú tienes il, el, un. Se, se va a conjugar con igual que il e él, pero on lo utilizas como si fuera un. Como uh, on va a aller uh, en voiture. Puede ser el reemplazo de decir un de decir, mi, mi salón. Allez, en voiture. Bueno, on va en voiture, c'est mieux comme ça. On va en voiture, nous allons en voiture. Esto es un sinónimo. Eso es para poderlo reemplazar. On también es más informal. On es más informal. Y a veces, on también lo vas a utilizar para hablar de alguien que tú no conoces como de una... de gente en general. Por ejemplo, hay una expresión que dice un m'a un on, dit, on dit que... un m'a que... es como alguien me dijo... alguien me dijo que... pero no, no sé quién me dijo... un m'a que... también on se utiliza para ese tipo de cosas. Cuando... Uh, quieres hablar de alguien en general pero que no puedes dar nombres en específico. Y otra utilización es para reemplazar de una manera más informal. Sobre la calle tal. Bueno, vamos a conjugar el un, por ejemplo, un, a. Por ejemplo, el verbo avoir. Una, tres enfants. Pues, el es lo mismo que decir, eh, nos un... tres enfants. Uh, ¿Sujeto tácito? Mm, pues, sí. Mm. Sujeto tácito, yo no soy profesora de español, chicos, entonces es como, yo lo digo, es como cuando quieres hablar de alguien y no quieres decir su nombre o no sabes quién es. Si eso significa sujeto tácito, entonces sí. Vamos a ver. No, question. yo no entiendo muy bien Pas de la ubicación es diferente a las preposiciones. ¿Por qué Lyon y Marsella se pelean? Ok, ¿por qué se pelean Marsella y Lyon? Lo expliqué ahorita, quiere decir eh, Marsella en talla, o sea, en, como en superficie. Y en número de habitantes es más grande que Lyon. Entonces, por eso decimos que es la segunda ciudad de Francia. Pero en Lyon, la gente es muy, eh, puede decir, uno puede decir que son muy orgullosos de vivir ahí y es una, como decíamos, como también decíamos en la lectura, es una ciudad que es muy dinámica en el plano cultural, deportivo y económico. Entonces, por eso es que se pelea mucho con Marsella porque es una ciudad que sobresale por tener una buena economía, por tener un buen nivel de vida, entonces por eso salen a decir, pues como, ah, no estoy de acuerdo que ustedes sean la segunda ciudad de Francia, pero hablamos más que todo segunda ciudad por número de habitantes, sobre todo. Lyon tiene menos habitantes que Marsella. Hablo sobre todo de ciudad como tal y tal vez no la metropole. Puede ser que la metrópol de Lyon tenga más habitantes. Eso ya te lo dejo para que lo busques. Otra cosa es que Marsella y Lyon tienen cada uno equipos que se llaman Olympique de Marseille y Olympique Lyonnais. Entonces, también por el equipo de fútbol se suelen pelear. Cuando juega en Marsella y Lyon en Ligue 1, eh, se llama el Derby Olympique. Derby es clásico. Derby, Derby Olympique... Olympique, Olympique eh, clásico olímpico. Y es el clásico entonces entre eh, lo M, que es el Olympique de Marseille, versus lo L, Olympique Lyonnais. Por eso también se suelen pelear eh, los lyoneses y los marselles. Uh, vamos a ver si tengo más preguntas César Escobar, cuando se llena un formulario y me preguntan, nacionalidad para mí como hombre, debería escribir colombiano o colombiano uh, pues sí, en el formulario dice nacionalite nacionalite y te ponen así para mí deberías escribir colombiano Porque la nacionalidad es femenina. Dicen, la nacionalidad, tú deberías escribir colombiano, porque la nacionalidad es femenina. Pero si tú vas a hablar de ti, César, yo me llamo César, je suis colombiano. je soy colombiano. Porque tú eres colombiano, pero tu nacionalidad es femenina. Uh, se puede traducir como se va en auto, un va en voiture. Si sí, vamos en auto, vamos en auto más que todo, tú dirías como va en, vamos en auto, un va en voiture, vamos en auto, nos vamos en auto, uh, vamos en auto. Mm. terminación en un e un, un o e los verbos María Fernanda ya los hemos visto entonces hay verbos hemos visto ya los verbos del primer grupo que siempre terminan en o e er y todos tienen la misma eh, terminación te invito a que veas los videos anteriores mm. siempre que vamos de medios de transportes con un, No, no va a pero ese es otro tema que vamos a ver. Voiture, utilizamos en cuando puedes estar eh, adentro. Puedes estar como cubierto. On va en voiture, on va en avión, on va en bus, pero tú dices, on va en moto. Vamos a moto. Entonces no siempre es en. En es sobre todo para los transportes cubiertos pero eso lo podemos ver más adelante para los, las preposiciones. Las preposiciones es un tema muy extenso, incluso hoy íbamos a ver algo de eh, preposiciones, pero no lo alcanzamos a ver porque pues, el tiempo nos dio muy corto, sobre todo por el problema técnico que tuve. Eh, pero eso es otro tema que vamos a ver, porque por ejemplo, ya habito México, ya habito en Colombie", Ese es otro tema con preposiciones que vamos a ver. Hay muchos tipos de preposiciones y las vamos a utilizar de manera diferente, según el caso, y hay bastantes reglas. Entonces, no podemos ver todo ahora. Pero lo anoto. Preposiciones para transport en común. Y tal vez voy a ver si me da el tiempo y incluso se los preparo acá para que lo tengan después de la clase un capítulo de preposiciones. Por les Lo dejo acá para ponérselos y estén pendientes para que cuando termine la clase y les suba esta presentación sepan que ahí va a estar el tema. Uh, merci, je suis désolée. Daniela Pérez, ¿dónde encontramos los videos anteriores? Rose, los puedes encontrar en, lo, en Colombianos 1, en la parte de videos. Los puedes empezar a ver desde el 29 de junio. Yo voy a hacer dos preguntas, entonces vamos a a una pequeña actividad? Vamos a ver si funciona el audio y eh, si no, pido el favor por acá. Me dicen rápidamente si escuchan el audio. Voy a poner el audio, me dicen si lo escuchan, sí o no, si se escucha muy bajito, si se escucha muy mal, a ver si, qué vamos a hacer. ¿Vos escuchas o no? Après plus de 20 ans, il est temps de partir. Ailleurs. Et le voyage tant attendu de Messi et sa famille. Muy bajito, ah, ok. Bueno, eh, le voy a pedir el favor a ah, Jen. Si me puede colaborar con esto otra vez. Disculpa, Jen. Eh, si puedes compartir este video. Pero quiero... Antes de que ella comparta el video, eh, les voy a hacer las preguntas para que ustedes las vayan teniendo en cuenta. Uh, je vais arrêter mon partage. Attends. Donc, ¿Cuáles son las preguntas? Porque antes de que Jen me colabore con la compartida del video, ¿Cuál es el estatus de la llegada de Messi? Vamos a hablar de Messi en París porque es el furor. ¿Cómo fue el revoir de sus ancianos coéquipiers? ¿Cómo fue esa despedida con sus antiguos colegas de equipo? ¿Y qué es la distancia entre Barcelona y París? Quelle est la distance entre Barcelone et Paris? Et enfin, comment sont les supporters du PSG? Comment sont les supporters du PSG? Comment sont les eh, aficionados du PSG? PSG, Paris Saint-Germain, c'est l'équipe du Paris. Et c'est l'équipe de Paris. Es de Paris. Hum, voy a quittar. Donc, c'est... Ces quatre questions. Quel est le statut de l'arrivée des Messi? Comment était le revoir avec ses anciens coéquipiers? Quelle est la distance entre Barcelone et Paris? Et comment sont les supporters du PSG? Euh, donc, ce sont ces quatre questions. Euh, S'il si est possible d'appeler Jen Paul Fawoll. Euh, si tu peux faire play, attendez. Euh, je vois que, attendez. Je vais faire ça, je vais répartager. Autre vez on a des problèmes techniques ici, on va voir. Euh si ça se clear. Alors, avec le audio. Une pantalla, por favor. Si on a aussi qu'il y l'opposé qu'on audio, on va voir si ça c'est ans. Cet officiel Messi arrive à Paris. Mais avant d'écrire son histoire française, il a eu ses embrassades nostalgiques avec Griezmann et les autres. Messi et le Barça, c'est bel et bien fini. Après plus de 20 ans, il est temps de partir ailleurs. Et le voyage tant attendu de Messi et sa famille commence enfin aujourd'hui. À plus de 1000 km, à l'aéroport du Bourget, les médias sont à l'affût et les supporters du PSG, eux, sont à fond. Ah, J'attends l'arrivée du meilleur joueur du monde, Messi. C'est magique, comme le slogan de Paris, Paris est magique, Messi est magique. Certains d'entre eux suivent même le vol de Messi en temps réel avant son avènement. Euh, en direct, le vol de Messi, en espérant qu'il arrive vite, parce que là, il ne fera pas à faire chaud. On attend depuis tout à l'heure et on euh, est vraiment pressé. Et enfin, le Messi. Des fumigènes, des chants, et plus de 300 supporters. Ici, c'est Messi. À Paris, l'Argentin est déjà chez lui. Tu vois qu'il y a Alain Malier qui me dit qu'il y a sans audio. Il y a quelqu'un qui a pu écouter ou pas ¿Hay alguien que puede escuchar o no? Porque ya ahora sí lo compartí con audio, mi pantalla. Quiero saber. Ana María me dice, ¿sabes audio? ¿Es que hay otras personas que han podido escuchar? Sí, Alejandra dice que sí. ¿Y aquí tú, Alejandra, o hay otros bajitos? No sais sé pas por qué. No sé por qué. Muy bajo el sonido. Je ne comprends pas. Bon, dommage. Dommage. Pour la prochaine fois, ce sera. Uh, se escucha mal, entonces. Escucho tu voix perfecto, pero no el audio. Bon. On ne sait pas. je ne sais pas le porque... Lo comparto con audio en pantalla et aún así, no ne fonctionne. sé je ne sais pourquoi. Mais bon. Bueno. E... Ça, va nous, ça ne va pas nous empêcher de parler de Messi. Est-ce que vous avez, des, vous avez vu euh, Messi arriver à, à Paris, au PSG? Est-ce qu'en Colombie, ils sont parlé de l'arrivée de Messi à Paris? Hablaron en Colombie, sobre la llegada de Messi à Paris. Est-ce qu'en Colombie, ils sont parlé de l'arrivée de Messi à Paris? Hablaron en Colombia sobre la llegada de Messi o no? Oui. <laughs> Est-ce qu'ils ont beaucoup parlé ou moyen? Hablaron mucho o poquito? Est-ce qu'ils ont beaucoup parlé de Messi a Paris ou pas beaucoup? Dia et noche. <rire> Jour et nuit, tu pourrais dire ça comme ça, comme Camilo. Camélo. Jour et nuit, ils sont parlés de ça. Oui, dans tout le monde. Oui, beaucoup, beaucoup. Eh bien, c'est vrai. Hum, cette activité, ça avait été préparée par David. Euh, les questions, on pouvait facilement les répondre avec la vidéo. Hum, je voudrais quand même vous montrer les questions. Donc, Messi est à Paris. Ils ont parlé de beaucoup de choses, oui. Beaucoup, beaucoup de choses. Donc, les statuts de Messi à Paris, c'est officiel, parce qu'il il a déjà signé avec Paris. Aux États-Unis aussi. OK, très bien. Malheur Elia. Um, les statuts dès de l'arrivée des Messi est officiel parce qu'il a déjà signé son contrat. Il officiel parce qu'il a affirmé son contrat avec con Paris. Euh, Est-ce que vous avez vu euh, Est-ce que vous avez vu parce que vous l'avez vu aussi en Colombie et en, aux États-Unis ou n'importe où cette euh, des vidéos comment ce qu'il avait dit au revoir avec ses anciens coéquipiers oui, il était nostalgique euh, dit Adriana, c'est vrai il était nostalgique il était en nostalgie Et était nostalgique pour dejar el Barcelone. Barcelone pour dejar Barcelone il était très nostalgique um, j'avais vu ces vidéos ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai vu qu'il avait pleuré il avait pleuré même euh, Messi il avait pleuré euh, il pleure, il a pleuré beaucoup et c'est vrai, Alex Figuer, il a beaucoup pleuré, il a beaucoup pleuré euh, Messi, mais il a quand même euh, rejoint le PSG avec beaucoup de joie. Allez à le elle PSG, c'est muy feliz. Il a rejoint le PSG avec beaucoup beaucoup de joie. Comme on a dit, il a pleuré, il a pleuré. Te voy a mostrar cómo se escribe eh, aquí. Vamos a poner esto más chiquito y lo voy a poner acá abajo. El pleur es el llorar, Il pleur. Pero si tú quieres decir que lloro, eso es llorar. Él llora. Pero si tú quieres decir que lloro, il a pleuré. C'est ça se composé. Ça, on va les voir après. Il a pleuré ou il pleure. Je pleure, je pleure. Oui, il a beaucoup pleuré, mais si, c'est vrai. Mais il était très nostalgique, c'est vrai, c'est vrai. Violon, euh, il pleure, oui. Quelle est la distance entre Barcelone et Paris Peut-être que vous ne connaissez pas. Euh, la distance entre Barcelone et Paris, c'est des plus des 1000 kilomètres. C'est des plus des 1000 kilomètres. Euh, c'est un vol, je crois, c'est 1h30 des vols, à peu près comme ça. Et c'est comme la distance de vol entre Barcelone et Paris. Et euh, vous l'avez vu aussi dans les médias, dans les journaux, à la télé, ils ont même suivi les vols de Barcelone à Paris de Messi. Vieron en las noticias, como el noticiero seguía el vuelo de Barcelone à Paris de Messi. Et vous pensez, euh, comment vous pensez? Quels sont les supporters du PSG Paris Saint-Germain euh, pour l'arrivée des Messies Est-ce qu'ils sont impatients Est-ce qu'ils sont apathiques Ou bien ils ne l'entendent pas Oui, ils sont impatients. Ils sont impatients. Est-ce que vous êtes fan, fan euh, du PSG Ou maintenant, vous êtes fan du PSG à cause de Messi Hélène. Euh, Inches del PSG antes de que llegara Messi ou ahora son fan de PSG pour Messi? Est-ce que vous étiez fan, fan ou supporter de PSG avant Messi ou bien vous êtes supporter du PSG à cause de Messi? Non, Adriana, tu n'es pas supporter du PSG. Tu ne supportes pas le PSG. Est-ce que vous êtes content? Euh, de voir Messi au PSG? Est-ce que content de voir Messi dans le PSG? Dans le Paris Saint-Germain? À cause de Messi! <rire> je vois ici qui dit Maintenant je suis fan de PSG, je suis supporter de PSG à cause de Messi. Pas du tout. Tu n'es fa pas fan de PSG, euh, Diana. D'accord. À cause de Messi, Diana. Et je vois Stéphanie qui dit « Oui, à cause de Kylian Mbappé. » Elle était déjà fan des PSG. Bah, on verra, on verra bien comment ça va se passer pour cette année, s'ils vont gagner la Ligue 1 ou bien s'ils vont gagner aussi la Ligue de, des champions. S'il y aura aussi la Ligue des champions, on verra. Ferfil <rire> dit, on serait plus, plus heureux s'ils appelaient aussi James au PSG. Ok, Adriana te dit que tu aimes Cristiano Ronaldo. Mais tu as vu à la télé aussi, il disait que peut-être l'année prochaine, il y aura Cristiano Ronaldo qui, euh, qui rejoindra euh, le PSG. Qui sait, on verra si Cristiano, il, il va passer au PSG l'année prochaine. C'est ça, il adore Mbappé. Ok. Oui, on verra. Moi aussi, j'adore Cristiano Ronaldo, Adriana. Mais j'aime beaucoup Messi aussi. On a le droit d'aimer de les deux. Teremos derecho a querer a los dos. Messi est magicien. Oui, la magie est Messi. Double à un français. On euh, a double français, comment on dirait ça una On dirait ça euh, une double Je dirais plutôt une double. Un beau couple. Je dirais un, une couple. Le couple Mbappé et Messi. Le couple Mbappé-Messi. Mais euh, je vois que c'est la fin euh, de cette euh, live. Je suis désolée à cause des problèmes techniques qu'on a eus, des problèmes techniques côté de moi et aussi côté de la plateforme qu'on utilise. Donc, je suis vraiment désolée, mais au moins, on a fait un peu de cours et on s'est bien amusé. En tout cas, moi, je me suis bien amusée. J'espère qu'il vous aussi. OK aunque tuviéramos estos problemas técnicos, les haya servido la clase, que hayan aprendido sobre las ciudades de Francia, sobre los puntos cardinales. Y para la próxima, pues, vamos a ver otros temas con David. Entonces, recuerden, al final de clase voy a tratarles de subir todo el contenido con los ejercicios, con el video de clase y eh, la presentación. Et recuerden que le prochain cours c'est avec David le mardi 24 août. Au revoir. Salut.